Cartzel est une collection de puzzles composée uniquement de cartes. Le but est de reconstituer une image en les empilant les unes sur les autres. Cartzel se présente sous la forme d'un petit paquet d'une cinquantaine de cartes recto verso. Elles représentent une à deux œuvres. Le but premier est simple, recréer l'une des œuvres en superposant les cartes et en les tournant pour trouver la bonne combinaison. Il faut faire preuve d'observation mais aussi de délicatesse pour ne pas tout bousculer. Une fois le puzzle terminé, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque chaque œuvre vient avec son lot de défis. Il faut alors la recommencer en suivant certaines instructions. Pour la dame à la licorne, par exemple, il faut faire apparaître un certain nombre de chiens ou de lapins, ou afficher un texte en particulier. Il existe trois niveaux de difficultés. Facile, moyen ou difficile en plus de ça, certains kartzolles ne peuvent se faire qu'en solo, alors que d'autres ont un mode duo ou multijoueur, coopératif ou compétitif. Chaque kartzolle apporte son lot de spécificités et ses propres mécaniques. Les kartzolles classiques se basent sur un artiste ou un type d'œuvre, alors que les kartzolles originaux représentent des illustrations créées spécialement pour le jeu. Pour conclure, Cardzel revisite le concept du puzzle d'une très belle manière. Et comme tous les jeux au plat, il est entièrement fabriqué en France.